Good morning alle yadan nechus rajonduelonich ma vraiment de raibanich chakifani lorlea bat beila armam amram bensulika e shalom ben khibba si vous avez aussi des une question du dimanche contactez ça 5 minutes éternel nojema sa khadi damod perekelaf misnadret bet shamay matirin tzarot le'akhim u bet ilal usrin khaltu bet shamay poslin min akouno l'on imnéou bet shemai milisa nashim mi bet hilal velo bet hilal mi bet shemai. Toutes les tares et les tumeurs qui lui éloient de taraïn et éloient de tamin, al gabe elu. Bon, déjà un tout premier ridouche que j'ai eu après une recherche d'un quart d'heure sur Wikipédia à lire des tas de dérègés ou même jusqu'à qu'on trouve le mot. Une tara ça s'appelle une co épouse tout simplement, d'accord? Donc, en fait, on a un mot pour traduire le mot de Sarot, et comme ça, nous, on va s'équitter de notre Sarot ainsi. Notre Sarot, ça veut dire des misères aussi. C'est pour ça, ça qu'avec des co-épouses, c'est des misères, parce que chacune, elle fait des misères à l'autre. Elle rend le mari plus jaloux et le, le truc, d'accord Ça s'appelle des co-épouses. Donc, on commence maintenant la Mishnah. On a vu jusqu'à maintenant, depuis le début de la Serret, un sujet essentiel dans Yevamot. Bien évidemment, lorsqu'un homme décède, son frère marier avec sa, sa femme, avec la femme du frère, sa belle sœur s'il n'avait pas d'enfant. Et s'il avait des enfants, c'est interdit, c'est Khalila, c'est très grave. D'accord? Là, mais si elle n'avait pas d'enfants, alors elle a la misère de faire la mise du la Si le frère avait deux femmes, alors il en prend une une seule parmi les deux. et le sujet sujet qu'on qu'on vu vu maintenant maintenant, que s'il la vie une des deux femmes qui avait un lien de parenté avec le beau-frère, eh bien l'autre, elle devient l'autre, elle de hiboum cest de dire puisqu'il à une puisqu'il y la une de la maison de son frère, elle a parmi les trois femmes qu'il a, ou les quatre femmes qu'il a, il y en a une qui ne peut pas se marier parce qu'elle est proche-parente, elle interdit par l'inceste, à lui, ça peut être sa fille, ça peut être la soeur de sa femme, et eh bien les, tous les trois autres aussi, elles deviennent dispensés de Yiboum. Ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah, c'est qu'en réalité, c'est Beth Hillel qui pense comme ça. Tandis que selon Beth chamaï et eh bien non, celle avec qui il ne peut pas se marier parce que c'est sa proche-parent, et eh bien l'héptura du Yiboum, mais les autres, elles sont aptes à se marier. Et là, regardez la catastrophe qui va se passer. Parce qu'on va se retrouver maintenant, bon, on, va parler, on va essayer de parler concrètement, d'accord Avec Réhouven et Shimon. Réhouven qui a deux femmes, Rachel et Sarah. Et Shimon qui a une femme qui s'appelle Léa, qui est la sœur de Rachel en l'occurrence. D'accord Vous avez compris Rachel et Léa, vous les connaissez bien. On les connaît dans la Torah, ces deux sœurs. Sarah, c'est une femme et c'est une étrangère. On va l'appeler, vous savez quoi, même pas Sarah, Avigail, comme ça c'est encore plus simple pour vous. On a Avigail, Rachel et Sarah. Rachel et Sarah, c'est deux sœurs. Avigail, c'est une étrangère. Réouven, il est marié à Rachel et Avigail. Et Shimon, il est marié à Léa, la sœur de Rachel. Ça marche, vous avez compris la famille Maintenant, Réouven décède 700 enfants. En théorie, il a deux femmes qui sont préposées au hiboum pour Shimon. Rachel et Avigail. Le problème, il est quoi Il est que Shimon ne peut pas se marier avec sa, sa belle-sœur. Il est déjà marié avec Léa, et le Hiboum ne permet pas de marier de se marier avec la belle-sœur du côté de sa femme. Ça permet juste, ça lève l'interdit d'inceste de la femme de son frère, le Hiboum, mais ça ne lève pas les autres interdits. Donc il ne pourra pas se marier maintenant avec, avec Rachel parce que c'est la sœur de Léa, sa femme. Il n'a pas le droit dans la même maison se marier avec Rachel et avec Léa en même temps, C'est pas possible à part il y c'est une autre histoire, parce que c'était avant la Torah, mais depuis que la Torah a été donnée, on n'a plus le droit de se marier avec deux sœurs. Donc du coup, maintenant, on a un vrai problème. Il se retrouve avec... Donc maintenant, il ne peut pas faire le hiboum à Rachel, sa belle-sœur. Est-ce qu'il peut faire le hiboum à Abigail Alors on avait vu jusqu'à maintenant que non, ça va communiquer l'interdit. Puisque Rachel, elle l'interdit à Oven, il s'avère que parmi les deux femmes de une qui ne peut pas faire le hiboum, elle communique son interdit à l'autre, et maintenant Abigail, elle est plus dis -elle, elle est plus euh, préposée au hiboum, elle devient permise, elle peut aller se marier avec n'importe qui, elle, ça devient comme une veuve classique, puisqu'il n'y a plus de personne qui va, faire le, qui va aller faire le hiboum, d'accord Maintenant, allez, petite précision, qu'est-ce qui se passe si malgré tout, malgré tout, Shimon il a envie de se marier avec Abigail, il va avoir des enfants, et bien c'est comme si, que Shimon, il va prendre sa fille ou sa sœur et avoir des enfants, il va avoir des enfants même miséribles, des bâtards, parce que cette fois-ci c'est un Issur et si c'est un Issur qu'il n'y a pas de mitzvah, de hiboum, c'est un Issur très très grave. Autre question maintenant, imaginez qu'avec en fait, c'était une fille de Cohen, vous savez que quand son mari décède, elle a le droit de repartir à la maison de son père à manger la Trouma, mais si elle a eu un rapport interdit, elle devient Zona, ça s'appelle, une Issur Zona, on aura la de parler il dans Yévamot. C'est pas le mot prostitué qu'on le traduit, c'est un qui a eu un, une liaison interdite avec certaines définitions. Il y aura une Mishnah qui en parlera plus loin. D'accord Elle donc apprend une source Zona, et une Zona n'a plus le droit de manger la Trouma. Alors maintenant, regardez. on va maintenant, Je vais synthétiser maintenant les trois alakhot qu'on a appris. Reuven décède avec cette Rachel et Avigail. Selon Beth elle, pour le moment, ce qu'on qu a appris, en fait, c'est que les deux n'ont plus de mise à deux. Si toutefois, Reuven va, euh, Shimon va malgré tout entretenir un rapport avec Avigail, il s'avère qu'il va la rendre Zona. Et s'il va avoir un fils, ce petit va être un mamzer. D'accord Vous avez retenu les trois alakhot Il n'y a pas de hiboum S'il va avec elle, il la rend Zona, il y a une sur d'aller avec elle. Et s'il a un enfant avec elle, il va avoir, ça va être un mamzer. Eh bien figurez-vous que selon Beth-Chamaï, quand Réhouven décède et qu'il n'a pas d'enfant, certes, Rachel ne va pas tomber, ne va pas avoir de hiboum avec Shimon. Mais Shimon a la mitzvah de faire le hiboum avec Abigail. Donc en fait, il va s'avérer, vous imaginez, la catastrophe. Parce que Shimon, maintenant, il va se mettre à se marier avec Abigail. Si toutefois, il va avoir un enfant, ça va être un mamzer, selon Beth Et selon Beth -Bet c'est un enfant glad cachère. parfait. Si après, Shimon, une fois qu'il va se marier avec elle, il va décéder... A elle va partir dans la maison de son père. Elle va manger la trauma, puisqu'elle n'a jamais été Zona ni Groucha, même Groucha. D'accord Donc finalement, vous imaginez la catastrophe qu'il y a d'avoir des marchloquetes des fois entre Betchamay et Bethilhel Eh bien figurez-vous que malgré tout, il y avait une marchloquette. Et concrètement, la Gmara, elle parle des ballons de vent sur la question. Mais concrètement, Betchamay agissait selon leur à la et Bethilhel selon leur à la Il s'avère qu'en fait. Dans la maison de, de, de, de. dans la yeshiva de Bet Hillel, il voyait certaines personnes chez Bet Yamaï qui étaient des vrais mamzerim, et dans la maison de Bet Yamaï, ses enfants qui étaient des mamzerim, c'était des grands sadikim, des grands rabbanim, avec un yirous parfait, et ça des marques de tête qu'on dirait pendant très longtemps. Et malgré tout, figurez-vous que la yeshiva de. Les, les, gens, les gens de la yeshiva de Bet Hillel se marient avec la yeshiva de Bet Yamaï. Ils disaient juste attention, te marie pas avec elle, parce que toi, selon ton avis, c'est un mamzer. Moi, selon mon avis, il est cachère. Mais celle-là, tu peux l'apprendre, parce que celle-là, elle est cachée. Alors, vous imaginez la situation, c'est assez spécial. Il y a une gma qui débat longuement comment ça se passe, pourquoi finalement, comment on peut, on peut vivre avec deux taureaux différents. Et la gma, elle explique aussi si dans une même ville, on a deux pâtés d'inim différents, c'est fréquent aujourd'hui avec les les Ashkenazim. Pour les Swaradim, ils vont faire comme ça, pour les Ashkenazim, comme ça. Pour les Swaradim, les Ashkenazim, ils vont manger Taref. Pour les Ashkenazim, les Swaradim, ça va être des Namzérim. Chacun, il agit selon son rave et selon cette son, son, décision qu'il a, et il va, selon ça, ils peuvent même se marier aussi entre eux, juste qu'il fallait prévenir que ne le mange pas, ne va pas, ne te marie pas avec elle parce qu'il y a des problèmes sur ton avis. On a fait l'essentiel de la enfin, il y a juste un petit cas avec la même situation avec les Rotomabetara. Déjà, je commence à traduire la première partie. Bet Matirim atzarot, les Achim. Bet Shamay permettent les co pour les frères, les Tsarot, pour les frères, pour les frères, pour tout le. C'est-à-dire, Shimon, il y a le droit de se marier avec la co de. Euh, de la coépouse de Rachel, donc avec Avigail. Ou Betil Lossrine, et Bettila les interdisent, première marque Deuxièmement, ah, un autre cas que je n'ai pas encore parlé. Khaltsu, maintenant, selon Bethilel, euh, selon Betchamai, si toutefois Ryo Shimon n'a pas envie de se marier avec Avigail, il n'a pas envie de la prendre en iboum, alors il devra lui faire la Khalitsa. Vous savez que s'il fait la Khalitsa, elle devient interdite au Kohanim à se marier dit que selon Bethilal, s'il lui fait la khalitsa, c'est pas grave. Une veuve, elle est permise pour les Kohanim. Pour le Kohan Gadol elle est interdite. Mais pour le Kohan classique, c'est permis. Donc maintenant, si Shimon a fait la khalitsa, c'est un cas que je voulais en parler. C'est le même principe, tout est la même idée. Shimon a fait la khalitsa à Avigail, Selon Betchamay, elle est devenue Khaloutsa, donc elle devient interdite. Selon Betila, ils vont permettre, parce qu'ils vont dire la khalitsa que tu l'as fait. C'est rien du tout, ça n'a pas de sens. C'est comme tu as pris étrangère, tu l'as fait une elle devient pas elle reste permise. Ok Vous avez compris l'idée Entre parenthèses. Je, un cogne, il a le droit de se marier avec une femme divorcée. Il a le droit de se marier avec une veuve, même pas avec une divorcée. Si moi, je vais prendre une femme dans la rue, je vais lui dire tiens, je te donne un gage, je te divorce. Est-ce que le cogne pourra se marier avec cette femme Vous allez me dire bien évidemment, c'était pas ma femme, donc je l'ai pas divorcé. D'accord Même principe avec la Si Tu fais la Khalitsa à une femme qui n'était pas préposée au Iboum, et eh bien tu es. Elle n'est pas Khalidza, donc le cogne a le droit de se marier avec elle. On continue. Nitiya Bumoum, non ils n'ont pas fait la Khalissa, ils ont fait le hiboum. Shimon s'est marié avec Abigail. Et bien, Betsyamaï va dire, parfait, excellent, ça dit qu'ils ont accompli la mission de la Torah. Betsyala le possède, ils vont le dire, ils vont invalider l'enfant, ils vont dire que c'est un Mamzer, c'est un bâtard. Et malgré tout, Mishnah raconte, Alpichelos, c'est une Matirin, bien que ceux-ci interdisent, tandis que ceux-ci vont permettre cette même situation. Ou encore, El-Oposlin, une Vélomathirine. Ceux-ci vont invalider pour la Keouna ou pour le, le fils en disant que ça m'a misère, et vélo Malgré tout, bet les bet membres de la yeshiva de, la de Shamaï ne s'empêchaient se, ne pas de se marier avec les femmes de chez Bet-Hillel. Et inversement, le lo-bet-hillel mi-bet-shamay, et ni Bet-Hillel, ne s'empêchaient de se marier avec Bet-Shamaï. Et comme je vous ai dit, il y a le euh, juste qui se prévenait il y avait un problème, il prévenait, mais il ne faisait pas tout un plat. c'était pas comme aujourd'hui, tu vas t'inviter chez, chez un copain, tu dis, tu manges quoi comme viande L'autre, il était au courant que s'il a un problème, eh ben, tu le préviens, et puis c'est bon. D'accord Et ensuite, on continue. Maintenant, il y a, parmi, à part ce problème donc, du e-boom qui faisait des problèmes terribles, il y a aussi des problèmes de lois de pureté et impureté. Bientôt, Bézatachè, quand on aura fini, dernières dernières quand on a commencé. commencer. Après, on fera sûrement, probablement, le Cédère-Zraïm, parce qu'il est plus facile, et on laissera le meilleur pour la fin. Cédère-Taharot, les lois de pureté et impureté, qui sont très vastes. Alors, il y aura là-bas des tas de marques loquettes entre Batcham et Batilel. Donc, en théorie, ce qui est parfaitement pur chez toi, chez moi, c'est parfaitement tamé. Ou inversement. Malgré tout, va tout toutes les lois de pureté et d'impureté, que tantôt ça va être lui qui va rendre pur et l'autre qui va rendre impur, ou inversement, malgré tout, l'onimneo sin Tarot et il ne s'empêchaient pas de faire les Tarot, un avec l'autre. Deux voisines, une qui était Betchamay, une qui était Shamahit et une qui était Hilélite, elles se permettaient d'aller pétrir ensemble, faire des gâteaux ensemble, en se prêtant les ustensiles. Et selon le cas, on lui disait, non, attends, attends, attends, ne touche pas cet ustensile de l'altre, parce que selon toi, il est impur, et selon moi, il est pur, vous imaginez la vie Mais en tout cas, regardez comment il y avait la Ava vers entre eux, et ils se mariaient malgré tout, même si chacun avait des alachotes des, des, des fondamentalement différentes. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de pleine note, ça comme tout, ça.